18h, les cloches sonnent. 18h10, la foule arrive. 18h20, les pèlerins chantent. 18h30, la voyante approche. 18h40, elle apparaît. Marie, la bienheureuse Sainte Vierge Marie, vient nous rendre visite elle ne vient pas juste pour nous voir … elle a vu notre détresse … elle a vu la détresse du monde … depuis 150 ans elle intervient sur terre … elle a un projet … elle a une mission … elle a un plan … Marie change les cœurs. et cela prend du temps … petit à petit les cœurs changent … Les conversions se multiplient, les grâces pleuvent et beaucoup de jeunes changent de vie. Mariée joyeuse, mais elle sait que le combat n'est pas fini. Elle a besoin de nous. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de toi, oui. Elle te connaît par cœur. Et depuis longtemps, elle t'observe. Elle sait que ce n'est pas facile pour toi. Et pourtant, elle t'appelle et te demande encore plus d'efforts, il faut beaucoup de prières, beaucoup de sacrifices pour toucher ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Commence par donner tes souffrances, tes problèmes, consacre à Marie ta famille, tes amis. Elle ne te promet pas le grand amour, elle ne te promet pas la richesse, elle ne te promet pas le pouvoir. C'est elle qui a besoin de toi. Et en échange, si tu lui fais confiance, elle te protégera. Marie, Notre-Dame, te promet une vie simple, faite de petits bonheurs, avec Dieu à la première place, et une sainteté ordinaire, discrète et humble. Mais avant, elle a besoin de tes prières, de tes souffrances pour vaincre le mal … cette lutte ne se fera pas sans toi, alors avance et ne te retourne pas …